Rodriguez, bonjour. Bonjour. Vous représentez Corner Job que vous avez fondé, cofondé Oui, c'est ça. Corner Job a été fondé il y a un an et demi à peu près avec trois autres cofondateurs et j'en suis le dirigeant aujourd'hui. Corner Job, en deux mots, c'est les 24 heures. C'est-à-dire qu'en 24 heures, on répond à tous les candidats et on leur dit s'ils ont été présélectionnés mmh. par les entreprises ou pas. Euh, on intervient essentiellement sur les métiers non cadres et pour tous les métiers où il y a où une, une, des fortes de rotations euh, ou bien des niveaux de qualification exigés euh, euh, peu élevés. Euh, et donc, euh, ça peut être l'hôtellerie, la restauration, euh, l'industrie, euh, toute une série de secteurs, finalement. Euh, mmh. Puisque c'est des, des, des besoins assez répandus, même dans l'administration. On travaille que, euh, avec l'armée de terre, avec des mairies, la mairie de Vincennes, entre autres. Alors, on va parler euh, d'une expérience que vous avez lancée qui s'appelle Media for Equity. Hein, qui est, vous n'êtes peut-être pas le, le, le pionnier absolu, euh, mais, mais quand même un des pionniers du Media for Equity. Alors, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne alors le Média Foragoutier, effectivement, on a, on a signé des accords avec des médias à travers l'Europe et même au Mexique. Euh, donc en France avec TF1, avec euh, le Pôle RTL Radio, euh, en Italie, en Espagne avec le groupe Mediaset, 7 et, et au Mexique avec le groupe Azteca TV. donc ce sont des groupes médias euh, qui décident d'investir euh, dans l'économie numérique euh, pour mieux la comprendre euh, et également pour mieux connaître euh, la performance de leur campagne euh, auprès des, des acteurs du média, en l'occurrence mobile. Euh, en ce qui nous concerne, on est un acteur mobile essentiellement, euh, et donc en échange de leur participation, elles donnent accès à des campagnes sur, sur, sur leurs médias. Donc c'est un échange de un pour un ou comment ça fonctionne oui, tout à fait. Euh, on a accès aux conditions de marché euh, classiques euh, et on, on peut travailler avec eux. Donc on, on travaille en direct, hein, en l'occurrence, nous, donc pas via des agences. Et donc euh, ça nous permet d'optimiser nos campagnes en permanence. Donc euh, euh, on commence euh, une campagne pour une élection sur TF1 au printemps. On a commencé une campagne euh, en pensant qu'on retrouverait les mêmes habitudes de, de téléchargement et de consommation que dans l'industrie du jeu, euh, que connaissait déjà bien TF1. Donc on a fait beaucoup de choses les week-ends, les fériés et en fait on s'est rendu compte qu'on était dans une dynamique inverse euh, mmh. sur le recrutement euh, et que euh, les gens qui recherchent du travail le font plutôt euh, pendant les jours ouvrables et, et pas le week-end. Ou... Voilà donc ça c'est le premier enseignement et donc on a changé les campagnes à partir de là, on a vu également les horaires qui fonctionnaient euh, et voilà donc en début d'après-midi ça fonctionne mieux qu'en prime time par exemple en termes de performance. Euh, voilà donc on, a, on, on optimise en permanence. Et alors contre l'échange de cette publicité TF1 devient votre actionnaires, euh, dans, dans quelle proportion exactement Alors euh, ça reste, aujourd'hui les acteurs euh, en média for equity sont, sont, sont clairement minoritaires. Euh, on a fait plusieurs levées de fonds depuis euh, le lancement il y a un an, on a levé 35 millions de, de, de dollars au total. Le média for equity est une, une part assez minime finalement de tous ces montants-là. Les actionnaires majoritaires sont euh, l'équipe fondatrice ainsi que des, des, des fonds euh, de, de venture capital comme NordVone euh, ou Ventures. Mais c est, c est, tout en étant minoritaire, ça vous ouvre les grands médias et les médias de masse et qui permettent de, de, des résultats très différents de ce qu'on peut obtenir avec des, des médias moins de niche comme Facebook par exemple. Oui, tout à fait. Alors, Facebook n'est plus vraiment un média de niche parce qu'il touche 23 millions de personnes chaque mois en France. Oh, mais, euh, mais, mais, mais, mais ça a effectivement des, des effets euh, très différents et, et je pense que dans l'univers du numérique, du digital en, en France, en général, on hésite beaucoup plus à utiliser des médias offline comme la télévision, la radio ou l'affichage. Euh, et à tort, à notre avis, euh, parce qu'on voit qu'on a des logiques d'attribution, de performance de ces médias qui euh, sont tout à fait mesurables comme pour le online. Et c'est généralement ce qui fait que les, les, les startups vont plus vers le online en se disant oui. on, on saura mieux quel est l'effet de ces campagnes. Et en fait, on les a aussi sur les sur le offline. C'est une manière de se différencier, euh, oui. de toucher beaucoup plus de monde plus rapidement. Euh, et donc quand on est sur des, des, des business qui doivent se développer très vite, euh, ça, ça fait vraiment clairement la différence. Ça, prêt, ça permet de créer une, une, une, une marque, d'avoir mmh. un meilleur taux de couverture. Donc il y a beaucoup, euh, beaucoup d'avantages. Et alors, en fait comment on peut faire l'attribution justement de ces téléchargements qui sont sur la, les plateformes de les marketplaces Android ou iOS, euh, les attribuer à cette publicité qui est complètement déconnectée Alors en fait, on le fait euh, pas de manière aussi scientifique euh, que pour le online comme Facebook, mmh. ou Instagram ou Google où il y a vraiment des outils d'attribution euh, que nous on utilise, type euh, Adjust, euh, qui sont très très précis. Euh, mais finalement, par déduction, on retrouve, on a, on a, on a aussi euh, de manière assez fine l'impact euh, des spots télé par exemple. Donc comment on fait On va partir sur euh, l'analyse des 15 minutes euh, après diffusion de chaque spot, puisqu'on a les grilles précises après diffusion le lendemain, euh, on va déduire euh, la moyenne des téléchargements organiques qu'on avait avant, on va déduire euh, toute l'attribution euh, de l'investissement online sur Facebook et d'autres plateformes qu'on a de manière très fine, et la différence finalement c'est l'impact, et on voit bien les pics, euh, c'est l'impact de la télévision. Euh, le, le, le online, quand on a des équipes qui savent faire de l'acquisition, qui savent optimiser les campagnes, euh, comme c'est le cas chez nous, hein, on a... On a une équipe de 5 personnes qui ne fait que ça euh, toute la journée. Euh, on optimise les coûts. Et si aujourd'hui, sur l'online, Facebook par exemple euh, ou Instagram sont probablement les plus performants chez nous, mais il y a une capacité euh, et donc, euh, qui nous permet de télécharger à des coûts d'acquisition euh, relativement faibles euh, par rapport à de la télévision habituellement. Euh, mais on a une capacité euh, volumétrique qui est moindre. En fait, on a une couverture euh, qui ne peut pas être aussi élevée. Si on veut vraiment aller très large après, on. Euh, en, en, en, en, on se retrouve avec des coûts de partage de part chargement qui, qui montent très rapidement. Voilà, alors si on, on se repenche sur l'historique du Media for Equity, c'est peut-être Zalando qui a inventé ce, ce système-là, ou du moins en Europe En Europe, oui, c'était les précurseurs donc, euh, avec Rocket Internet à l'époque euh, en Allemagne, donc l'Allemagne est probablement le marché le plus, euh, plus mature sur la question, euh, mais en Europe, on a pas des acteurs qui sont arrivés donc, en, en Italie, en Espagne euh, et puis en France. Hein. Le groupe TF1 est déjà actif euh, depuis quelques années. Euh, on est on les seuls à avoir vraiment euh, mmh. fait des accords comme ça d'un niveau pan-européen, voire avec le Mexique en même temps et avec cette puissance. Euh, donc ça reste relativement neuf en dehors de, mmh. de, de, de l'Allemagne. Ouais. Alors ce qui est intéressant également, c'est que ce n'est pas de l'échange de publicité pour faire du remplissage des moments de faible écoute. C'est de la véritable publicité. Oui, certains, Effectivement, certains médias ont envisagé au départ le, le média for equity comme un moyen de vendre des inventaires euh, invendus, euh, donc aux horaires euh, qui se vendaient moins et euh, les, les emplacements les moins attractifs. Sur, le, sur la presse également, hein, ça, ça, ça, ça, ça s'est beaucoup vu, mais c'est un système qui tend à disparaître. Et nous, euh, clairement, euh, on n'est pas sur ce système-là parce qu'on a vraiment eu le choix de nos inventaires sur tous les médias qu'on utilise. Chez euh, TF1, enfin, on était à 30% en prime time euh, sur la première campagne et ça continue. On, on choisit vraiment nos spots comme n'importe quel euh, client. Alors TF1 est un de vos actionnaires, mais c'est pas le seul. Vous avez RTL France aussi oui, on a annoncé ça il y a deux semaines maintenant le print, donc Christopher Belzeli euh, a trouvé que c'était une très belle opportunité parce qu'il y a beaucoup de complémentarité, on s'adresse à, à des publics similaires euh, et, et donc voilà, donc RTL France également, ce qui, ce qui, nous, ce qui nous permet d'avoir une campagne aujourd'hui pour les recruteurs en radio donc euh, sur RTL euh, mmh. avec des spots de 45 secondes, donc assez longs pour vraiment installer la marque et le concept, euh, et puis pour les candidats on on a choisi euh, RTL2 et Femme Radio euh, avec des spots euh, totalement différents, euh, un petit peu loufoques comme ceux qu'on a à la télévision en ce moment à destination des candidats. Et, et qu'est-ce qu'il y a de plus efficace, la radio ou la télé ouais. Peut-être complémentaire alors, je pense que c'est complémentaire, parce qu'en fait, l'idée, en étant également, puisqu'on est en campagne d'affichage dans le métro en ce moment, et dans les gares de banlieue, euh, c'est de, de suivre euh, les candidats et les recruteurs dans leur parcours de vie. Donc, on mm -hmm. démarre sa journée, on entend un spot à la radio, euh, ensuite, euh, on va se retrouver euh, sur un quai de gare, euh, voir un le job, et puis le soir, rentrer, et puis voir un spot à la télévision. C'est l'accumulation de tous ces messages, en fait, euh, qui, qui font un impact euh, combiné mm -hmm. plus fort que chacun indépendant. Et alors tout ça, ça a des résultats. C'est 600 000 téléchargements par mois, 65 000 entreprises. Mais vous avez déjà permis à pas mal de, de personnes de trouver des emplois Effectivement, on a au mois de juin, on a communiqué... Euh, un... Premier chiffre, une première étape importante pour nous euh, qui était euh, le, 100 000 personnes ayant trouvé un emploi euh, par intermédiaire de, de Corners Job. Alors est-ce que ce sont des emplois qui, ont, qui sont créés de nulle part ou est-ce que... Non, aujourd'hui ce, ce, en fait ce qu'on permet c'est de fluidifier l'interaction entre les employeurs et les candidats. Euh, on n'en est pas encore à une étape où on a, on a réussi à inciter des employeurs à créer des emplois qu'ils n'auraient pas fait sans nous, euh, ça clairement hein, pour l'instant, mais, euh, mais, mais effectivement c'est la mise en relation beaucoup plus rapide euh, et, et simple hein, entre les candidats et les employeurs euh, qu'on a facilité. Bon, c'est un très beau succès, c'est fulgurant. Et comment se fait-il que on n'ait pas pensé auparavant à s'adresser à 80 de la population qui charge du travail Les 80 euh, qui sont en cadre, hein, c'est ça Il voilà. ouais, ben, euh, y a eu des évolutions majeures, je pense, et des mutations euh, récentes. <rire> D'une part, sur, pour ce qui est des taux de pénétration euh, des, des smartphones euh, dans la population non cadre, il y trois ans, euh, elle était assez faible euh, jusqu'à ce qu'on ait euh, des téléphones beaucoup moins chers, sur Android notamment, mm -hmm. euh, euh, que ce n'était le cas avant sur euh, sur, sur iOS. Donc, euh, déjà, les taux de pénétration, donc euh, les 18-24 euh, ans en France, taux de pénétration de smartphone, 90%. Euh, donc, clairement, l'usage sur mobile est beaucoup plus important aujourd'hui qu'il ne l'est pour ces populations sur euh, sur PC. Mm -hmm. euh, voilà, Donc, on communique avec quelqu'un qui a l'outil dans sa poche en permanence. Donc ça, c'est une première différence par rapport à ce qui se passait avant. Deuxièmement, le, le secteur des, des, des sites de recrutement, autrement appelé job board, s'était beaucoup concentré sur les, sur les, les, les populations cadres parce que le modèle économique de ces job board était un modèle d'espace de, de, de, média où on publiait une annonce, on continue de le faire, on publiait une annonce avec un coût fixe, 200, 300, 400 euros pour diffuser une annonce pendant 30 jours, alors qu'il y a une évolution récente à laquelle on participe qui est de dire qu'on va passer un modèle à la performance où c'est finalement un modèle plus lié au volume euh, d'activité sur la plateforme. Euh, on ne va payer que lorsqu'on trouve des candidats euh, intéressants mais avec des volumes de recrutement plus importants, euh, nous on y trouve notre compte et euh, les, les employeurs également. Donc ça c'est les deux évolutions majeures, taux de pénétration et évolution des modèles économiques euh, qui rendent plus pertinent aujourd'hui le, le, le marché des non-cadres sur le recrutement. Et tout ça vous le faites depuis Barcelone, pourquoi pas Paris Alors on le fait depuis, Alors, le siège de la société est, est, est effectivement à Barcelone, on a à peu près la moitié de nos 80 employés euh, à Barcelone, donc euh, tout ce qui est produit, euh, euh, Marketing également, euh, technique de manière générale, les fonctions centrales. Et après, on a des bureaux en France, à Paris, euh, à, à Milan, à Madrid et à Mexico City. Euh, et là, on a des équipes commerciales. Donc, on est présente sur tous nos marchés, mais effectivement, on a concentré toute la RD euh, à Barcelone. Et les raisons, euh, il y en a plusieurs, mais certaines des associations sont espagnoles. Euh, et par ailleurs, bah, il y a le climat, euh, le climat euh, qui attire les talents, euh, des coûts moins élevés. Et effectivement, c'est une ville attractive, cosmopolite. Donc donc euh, ça, ça avait du sens pour nous.